Je travaille actuellement pour donner un tout petit peu de contexte dans le cadre d'un projet de recherche international qui s'intitule « Reconnecting Objects » et qui est mené entre six universités à l'échelle internationale. Alors, entre le Cap, le Sénégal, le Cameroun, Berlin, Paris, Bruxelles, Alors on est tout un tas de chercheuses et chercheurs. Dans l'une euh, des chercheuses associées est à Bordeaux, Marianne Norgoni. Je voulais juste mentionner qu'on travaille avec cette équipe et que ma recherche actuelle euh, se passe donc euh, dans ce cadre. Alors, je saute là-dessus. Euh, recherche actuelle qui se penche sur la question de la conservation muséale et de sa propre euh, charge coloniale. Alors, de coup, comment repenser? l'histoire de la conservation ou la conception même de la conservation au sein même euh, d'une épistémologie euh, eurocentrée, mais aussi d'une technique euh, qui a euh, eu des parallèles, des interférences, des, a porté euh, une, une certaine conception de ce que c'est l'art et de ce, que, de ce que ça ne l'est pas. Euh, je voulais partir euh, sur cette idée de Fernando Dominguez Rubio qui parle du musée euh, en tant que environnement qui soutient les objets. Alors du coup, qui est organisé autour de l'objet et de l'objectification, euh, et du coup de la pratique de la conservation comme une transformation de l'artefact euh, déjà par cet acte même de le considérer comme objet. Nous connaissons ces discussions. Euh, où en fait on, on a affaire à ce qui est appelé au sein d'un musée et de ses classifications un objet, et on se retrouve dans des discussions avec des personnes qui le considèrent comme un sujet, comme une entité multiple, mais pas du tout comme cette catégorie, l'unique catégorie que la musification permet. Mais aussi par une intervention dans le temps, telle qu'elle a été décrite par Johannes Fabian, euh, dans cette production d'un présent ethnographique euh, éternel qui requiert une opération matérielle qui est celle qui m'intéresse actuellement, alors qui est cette intervention d'une stabilisation matérielle qui est l'un des enjeux principaux des pratiques de la conservation, qui a une dimension épistémologique qui m'intéresse actuellement dans cette recherche. Et fait part de cette histoire, euh, un traitement des collections en tout cas historiquement euh, qui m'intéresse particulièrement sous ce terme de euh, conservation toxique dont on va parler par la suite un peu euh, j'aimerais citer là au début euh, le travail de Tiziana beltram euh, qui s'intéresse à ce qu'elle euh, nomme ou euh, décrit comme un oxymoron patri patrimonial alors du coup euh, une sorte de double effacement qui est lié à la matérialité des artefacts qui inclut d'un côté sa dimension historique et d'un autre côté euh, la dimension justement euh, euh, temporelle hein, par euh, le, la tentative de stabiliser dans le temps euh, l'objet euh, pour, euh, pour le pérenniser pour prévenir sa, sa dégradation. Euh, je pense que cette idée peut être mise en lien avec euh, ce que ariel Aïcha Azoulaye décrit dans son ouvrage majeur « Potential History euh, », où en fait elle souligne qu'on ne peut pas s'intéresser à ce qu'on trouve dans les musées sans en même temps euh, se poser la question en quelle mesure euh, ce qui est dans les musées a contribué à une entreprise de destruction de monde euh, à l'extérieur. Alors du coup, une, une imbrication euh, du musée et de ses pratiques de collecte, avec euh, ce qui se retrouve dans un projet de euh, domination impériale du monde, et de, de ce qu'elle appelle ici, avec euh, Hannah Arendt, « worldlessness euh, ». Et du coup, euh, ce qui émerge dans cette recherche, c'est d'observer une simultanéité euh, de l'émergence de, des pratiques de la conservation en tant que science à la fin du XIXe siècle, avec le moment où euh, la collecte coloniale, alors entre la conférence de Berlin et euh, les années 60, euh, est à son comble, est à son, euh, euh, son sommet. Et je cite ici euh, Chris Capel, hein, qui du coup dit que c'est peut-être seulement en 1888 que la conservation, en tant qu'une discipline professionnelle, Commence à prendre son point de départ et il se réfère entre autres à ce texte qui a été euh, assez canonique et assez vite traduit en anglais et, euh, et euh, euh, enseigné dans beaucoup de pays par Friedrich Ratken euh, The Conservation of Antiquities alors traduit en 1905 en anglais et pour donner un peu l'idée de cet impact et de cette idée que la conservation passe euh, d'un acte euh, euh, organisée de manière décentrale à une pratique qui se veut scientifique et du coup qui participe à cette rationalisation euh, qui euh, euh, soutient ou qui euh, fait partie du projet impérial. Je vous montre ici une image de la réserve du musée d'ethnologie de Trocadéro en 1932 et puis une image une dizaine d'années après. Euh, qui n'est pas la réserve mais qui est euh, le laboratoire euh, de ce même musée une fois qu'il a été mis en place euh, suite à ces euh, politiques de l'élaboration euh, de, euh, de la conservation en tant que pratique scientifique, euh, régulière, euh, contrôlée euh, et, et voilà, mise en place dans le, dans le musée. Aujourd'hui, vous allez voir, je vais essayer de faire des allers-retours entre euh, l'œuvre de Kabwani Kiwanga, euh, le travail d'autres artistes et cette recherche euh, sur l'histoire de la conservation, euh, en m'intéressant notamment aux conséquences euh, de cette histoire. Euh, ici, un livre qui a été assez important euh, dans, ce, dans ce récit, « All Poison's New Problems, a Museum Resource for Managing Contaminated Cultural Materials ». Euh, un livre publié en 2005 suite à la confrontation au fait de se rendre compte que ces politiques de conservation, souvent sur base euh, de traitements chimiques, ont laissé des traces, euh, souvent indélibiles, sur les œuvres euh, qui produisent une situation euh, qui, à l'époque où on commence à engager d'autres rapports avec euh, les collections et les objets, euh, pose problème. Alors, ici, on voit euh, le laboratoire euh, de, du musée de terre dont il était question tout à l'heure, avec Britney Spears, qui indique bien que ce qu'on voit derrière cette euh, vitrine est bien toxique, euh, et qui correspond, et d'une certaine manière, prolonge euh, un rapport aux œuvres qui, par le musée, sont mises à distance, euh, ne sont pas euh, montrées euh, ne sont pas euh, mises dans un rapport de, euh, de toucher, de, de rapprochement, de pratique, euh, de euh, transmission, mais qui, justement, euh, ont recours à tout un tas d'outils pour une mise à distance et pour une oratisation euh, de leur présence. Euh, je change totalement de registre et vous montre une image du musée de l'histoire naturelle de Toulouse euh, qui met donc les visiteurs et visiteuses mais notamment les enfants à distance face à cette girafe qui donne très envie de la toucher mais qui euh, est lourdement imbibée d'arsenic et de mercure comme la plupart des, euh, des, des objets euh, naturalisés comme on dit et qui du coup pose un, un risque aux visiteurs, alors pour le coup aux visiteurs parce qu'elle est sortie ici de la vitrine, mais évidemment aussi euh, aux personnes qui travaillent euh, régulièrement, tous les jours, dans le musée. Ici, vous avez une vue de ce qui se passe aujourd'hui dans le euh, laboratoire Friedrich Ratken, qui est toujours le lieu en charge des collections musuelles de Berlin, euh, et une autre image euh, de ce même musée euh, à Berlin, d'Allem, le musée de technologie de Berlin, où on voit les... Euh, travailleurs du musée euh, dans, leur, dans leur quotidien, en portant des masques et en portant des gants en nitrile, image qui nous paraît, post, euh, dans une période post-covidienne, absolument euh, euh, quotidienne, mais qui, il y a trois ans, a suscité euh, beaucoup de questions. Euh, C'est donc ce régime-là, en fait, le moment où la toxicité des collections euh, émerge à partir du moment où on touche à cette Politique d'arrêter le temps euh, à laquelle le musée, euh, dans ses différentes formes euh, médiatiques, euh, ont euh, contribué. Ici, une image du film de Mathias de Groove qu'il a tourné au musée de euh, terre à Bruxelles au moment de son démantèlement et de sa mise en, en, en travaux. Euh, du coup, c'est l'ouverture des, des vitrines, des dioramas et en fait les travailleurs se trouvent confrontés à une situation que Asaf Gruber, euh, artiste basé à Berlin, a ici fictionalisée dans son film The Conspic Conspicuous Parts. Alors, du coup, l'impossibilité euh, de pénétrer dans ces espaces mis euh, en dehors euh, du temps actuel, autre qu'avec un équipement lourd qui protège les corps, et notamment la respiration des chercheuses, des chercheurs, et du museum staff de cette charge toxique qui fait partie des collections. Dans ce sens-là, j'amène un bref aperçu d'un entretien que j'ai mené avec Jimmy Arterbury, qui était pendant plus que 20 ans le chargé de la loi NACPRA aux États-Unis, donc de la Native American Grave protections Act, qui est la loi dans le cadre de laquelle la plupart des restitutions D'objets liés à des pratiques rituelles ou funéraires aux États-Unis se sont passés et qui m'expliquent dans cet entretien que beaucoup de communautés, après cette loi de 90, ont fini par refuser que les objets leur soient rendus parce qu'ils se sont rendus compte que ça contaminait lourdement et les communautés et les sols et que cette idée de pouvoir recevoir les objets comme une sorte d'effacement de ce temps colonial n'était simplement pas possible. En 1996, euh, la loi a été d'ailleurs amendée par un autre paragraphe qui oblige euh, les musées d'informer les communautés des traitements chimiques qui ont été conduits euh, sur, ces, euh, sur ces objets. Euh, tout ça euh, se passe donc dans un cadre sur une, une réflexion, une interrogation euh, de ce que ça voudrait dire que de décoloniser euh, les pratiques de la conservation. Et ce que ça veut dire pour les pratiques muséales aujourd'hui, notamment dans un cadre où la restitution telle qu'elle qu a été pratiquée cette année, n'est-ce pas, depuis la France, veut pour le moment principalement dire le transfert d'un objet d'une institution muséale à une autre, dans exactement les mêmes conditions que... Le, le, le point de départ, alors une sorte, une sorte de réplication du modèle occidental de ce que ça veut dire que de garder, de transmettre euh, et de montrer, alors que peut-être l'enjeu de ce que c'est la décolonisation serait de rouvrir ces catégories et euh, de les interroger. Euh, je veux bien sauter un peu, à, à une seconde à l'extérieur. Je ne sais pas du tout si ça va marcher, ce que je fais aujourd'hui, parce que j'ai un peu essayé de réunir différents euh, axes de, de cette recherche. On va voir si ça fonctionne. Euh, par ce livre de Max Lee Byron, euh, publié l'année dernière, euh, sur la pollu pollution en tant que euh, colonialisme, où en fait, euh, il décrivent non seulement euh, ce... La pollution comme faisant partie d'une relation à la terre qui la voit comme exploitable et extractible, mais aussi comme une relation qui prend son point de départ avec la division catégorielle de la terre, des substances chimiques, de l'humain et de non l'humain dans des catégories séparées. Et on sait bien en quelle mesure le musée euh, ethnologique euh, notamment a contribué euh, à, la, à la construction euh, de, euh, de ces entités séparées. Sur ce, je vais enfin rejoindre Caboani, parce que d'une certaine manière, et c'est ça aussi l'une euh, des raisons pour lesquelles je jongle, je vais jongler un peu euh, aujourd'hui, euh, ce qui m'a amené à faire cette recherche, c'est le travail de Kapoani Kiwanga, avec laquelle on a organisé en 2014, donc il y a un bon moment, euh, une exposition à la bourse de travail à Valence, où elle a montré, entre autres, une vidéo, pas celle-ci, une autre, euh, où elle porte ses gants en nitrile qui s'intitule Forms of Absence, et que je vais vous montrer tout à l'heure. Et où elle a, d'une certaine manière, enclenché un premier questionnement euh, sur cette charge toxique des collections qui a continué à me, me suivre par la suite. Et du coup, je vais essayer de, là, quelques années après, euh, de ramener des éléments de la recherche actuelle à son travail. Et bon, on va voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Euh, elle s'est donc rendue en 2014 au musée euh, d'Alem à Berlin, au musée ethnologique de Berlin, à la recherche d'un objet qui appartenait à sa famille, elle a trouvé comme description de cet objet, alors on l'a informé que sur 10 000 objets provenant de la Tanzanie dans le, la collection de Dalem, seule une centaine étaient inventoriée, alors se retrouvait encore dans l'inventaire dans du musée. Et euh, les inventaires euh, avaient l'air à peu près comme ça. Alors un numéro d'identification, euh, la, la description de quel objet il s'agit, qui l'a collectionné, euh, le, la référence géographique, le matériau et à peu près les dimensions. Et Capoigny dit donc face à ça, en parcourant les pages d'objets indexés sur les tableaux Excel, comment choisir sur la base de descriptifs aussi sommaires Alors comment, à la recherche euh, d'une histoire qui, pour elle, oops, ah, le problème est là, euh, est liée, à, est liée à une histoire personnelle, elle se retrouve avec une objectification euh, totale euh, de cet objet indexé euh, dans, le, dans le cadre euh, de la... Euh, du musée. Et euh, je saute à la pratique d'une autre artiste que j'ai déjà montrée euh, plus tôt, euh, Pauline Avsiam-Barek, qui ici, dans son exposition, s'est mis au fort, à peu près au même moment, je pense que ce n'est pas par hasard que ces artistes ont travaillé sur ces questions dans ces années-là, euh, montre donc ce, cette vidéo sur la gauche, euh, Object ID, euh, où elle montre une quarantaine de questions qui, en fait, euh, peuvent circonscrire la façon comme, comment le musée classifie et montre euh, l'objet. Alors du coup, ici, c'est la question du numéro dite d'inventaire. Et ce, ce n'est que plus tard, euh, dans le, la préparation de l'actuel déménagement du musée de Dalam dans, euh, dans le nouveau forum de Humboldt, euh, que un projet de recherche a été mené par Paola Ivanov et Christine Webersin, qui s'intéresse donc à la façon comment la violence coloniale de l'expropriation euh, euh, mène en même temps euh, à une sorte de négligence ou d'oubli dans le dépôt de ces milliers et milliers d'objets qui ne sont même pas inventoriés. Alors, où, euh, la question euh, n'est euh, même pas le soin, mais c'est euh, juste la, la, la, la, la négligence totale. Cavouani développe donc deux films. Euh, le film à droite, Fragments of a Repository, euh, qui est, euh, qui, où, où on la voit manipuler avec ses mains ganté en étril euh, des objets de cette collection tanzanienne du musée de Gallem et euh, un, même, euh, un autre film, Forms of Absence, euh, montré sur la gauche, sur lequel je vais un peu me concentrer ici, euh, où les objets ont disparu. Alors du coup, ce qu'on voit, ce sont ces mains euh, qui manipulent donc, des dimensions euh, invisibles, qui prennent forme entre ses euh, mains. « Forms of absence », titre qu'on peut lire dans deux sens. Alors d'un côté, euh, les formes qu'on donne à l'absence, mais aussi les formes qui sont générées par cette absence. Et là aussi, je pense que c'est intéressant de regarder le dialogue euh, qu'on peut trouver entre les œuvres de Pauline et de, et de Capouani, euh, ici sur la droite, euh, pour le coup, euh, dans cette, visio, euh, cette vidéo, Pauline porte des gants euh, en coton, euh, où euh, l'unique trace de l'objet, c'est donc la forme que prennent les mains euh, sous cette lumière noire, et euh, le son que génère le toucher avec l'objet, euh, question qui va revenir par la suite. Capoigny euh, est donc confrontée à une histoire euh, d'objets dans cette collection, alors ici, euh, les balles hein, utilisées pendant la guerre Maji Maji euh, en, en Tanzanie, euh, où elle va euh, commencer à interroger le statut de l'objet et euh, la question ou la centralité du récit. Et euh, elle développe euh, une œuvre euh, « Reciting Doubt » à partir de cette pièce qui, est, qui est, il est D'Ebrahim Hussein, qui est une pièce très étudiée en Tanzanie, qui est en fait le récit du guérisseur historique qui a fabriqué cette substance utilisée par les soldats, par les combattants tanzaniens dans la, dans la résistance anticoloniale contre les, contre les Allemands. Euh, avec l'idée que cette eau magique les rendait euh, impassibles au bal, euh, ce qui par la suite devenait une sorte de euh, mythe national dans le, dans le, cadre, dans le cadre de euh, la constitution de la nation euh, tanzan, tanzanienne. Et euh, Capoigny choisit de filmer un moment où une classe à, à la fac répète cette pièce, et alors du coup répète le geste, d'interroger le doute sur ce mythe, tout en étant, alors, tout, tout en, étant euh, en train de répéter l'appropriation euh, de cette histoire. Alors du coup, il y a une inscription qui en même temps introduit euh, un moment qui dit plutôt que euh, de, de répéter une consigne, une, une parole, hein, il s'agit euh, de mettre en place euh, ce moment de... Euh, oui, auto euh, dans la production d'une mythologie qui devient une mythologie euh, nationale. Euh, je vais euh, accélérer un tout petit peu euh, pour garder l'idée d'un de, de, traitement des objets où en fait l'objet euh, est un support pour un récit que Capoigny introduit dans le musée. Euh, ici, euh, sur la base, la même année, euh, d'un projet d'un musée pour les aveugles que le musée de Dallem avait développé dans les années 70, et que Caboigny reprend dans cette performance en posant la question de l'absence de la vue, alors du coup de cette préconisation ou de ce classement dans l'histoire des sens occidental qui privilégie la vue comme un sens de la distance abstrait, masculin, supérieur sur les sens de la proximité, et qu'elle... Où elle s'intéresse ici à cette histoire. Euh, et elle continue par une intervention dans les vitrines du musée où euh, elle part de conversations qu'elle mène avec les personnes qui travaillent au musée autour de leurs objets préférés. Et ces euh, personnes racontent donc euh, le, leur rapport des histoires à différents objets et Capoani développe à partir de ça des objets qu'elle propose dans les mêmes matériaux qu'elle propose par la suite de, su, de substituer aux objets dans les vitrines et elle ne le décide pas unilatéralement mais développe tout un protocole par lequel les directeurs des différents directrices des différents départements acceptent ou acceptent pas que l'objet entre dans le musée et pour le coup entrer veut dire de passer par le même protocole de désinsectisation, de classification, de, euh, de, de mise en vitrine que tous les autres objets, ou encore d'être déclassifié et de se retrouver dans un circuit euh, autre, euh, qui est pour le coup euh, le circuit euh, du marché de l'art et de la présentation euh, oui, individualisée euh, de, sur un socle tel qu'on la voit ici. Je reviens euh, à la question des, des techniques de la conservation euh, et de, de ces gants que depuis sont devenus une sorte de leitmotiv euh, de la recherche. Et de fait, euh, on, on les retrouve un peu partout, euh, dans les musées, et dès qu'on commence à, à mener des, des enquêtes dans les, dans les réserves, euh, on, on porte et on est confronté à ces gants en nitrile, alors que les musées continuent, dans leur très grande majorité, à représenter leur propre pratique de conservation, plutôt comme ça. Ça, c'est au musée euh, ethnologique de Dresde, donc avec des gants en coton, avec euh, une, une carte où on inscrit à la main, ou comme ça, euh, tel euh, que c'était le, le cas au Quai Branly euh, pour les 20 ans du musée, où on voit donc une conservatrice sans gants, sans masque, sur un tissu très abîmé, euh, donc un objet où on peut être relativement sûr qu'il a été lourdement traité d'organochlorés euh, parce que très fragiles et parce que très exposés aux, aux, aux attaques d'insectes. Mais ici, on ne voit pas du tout euh, que c'est un objet qui peut euh, potentiellement mettre en, en danger euh, l'utilisatrice. Euh, je vais accélérer un tout petit peu. Alors, du coup, même si euh, cette charge toxique n'amène pas à une situation où... Euh, les musées, aujourd'hui, poursuivent cette pratique. Ici, on voit ce qui a pris pour beaucoup la place. C'est une stratégie, stratégie qu'on appelle la gestion intégrée des nuisibles, Integrated Pest Management. Je trouve toujours qu'un jour, il faudrait faire une exposition avec ce titre, tellement il est magnifique. C'est quasi impossible d'inventer un titre comme ça, n'est-ce pas Donc, avec tout un tas de de technologies de contrôle pour justement garder les réserves séparées, alors le seuil du musée comme l'endroit où la vie et la non-vie sont séparées, qui finalement, je dans l'œuvre de Pauline Mbarek, se retrouve dans cette mise à distance de la vitrine, que elle ici suggère dans une œuvre conceptuelle, par un, un reflet dans une vitre qui suggère une vitrine non existante. Euh, ce qui m'amène euh, à un travail que Caboani a développé au Canada, au musée de la Joliette, ah, ça a coupé le sous-titre, Positive-Negative, euh, qui est en fait un musée qui est construit sur territoire nitaski -Sican, euh, c'est un territoire exproprié à la First Nation, à Tika -Mekf. Et euh, du coup, Capoani a réfléchi sur ce que ça veut dire que de euh, montrer des œuvres dans ce musée-là, et elle a pris la décision de ramener la terre de l'extérieur du musée, alors du coup, de là, de, de ce ground sur lequel le musée était construit, à l'intérieur du musée. En fait, comme c'est un musée avec une collection, elle a été obligée de tuer la terre. Alors du coup, pour pouvoir euh, l'entrer, la terre a dû être mise dans un four à céramique, euh, à très haute température, pour que tout organisme potentiellement vivant en soit euh, éliminé. Euh, je saute là-dessus, et on voit ici donc à l'extérieur, c'est pour ça « negative, positive euh, », que la terre euh, enlevée du sol laisse par la suite elle, elle invite le, le public à ramener la terre à l'extérieur du musée et on continue à voir cette cicatrice dans le sol qui est recouverte d'un côté mais qui ne va pas disparaître pour autant et j'introduis je, je, à cet endroit là Tim Ingold avec cette très belle citation où il décrit tout organisme vivant serait un site infesté, une colonie grouillante de matériaux vivants, alternativement comprimés en tâches informes et étendues en filements qui tournent et s'enroulent les uns dans les autres pour construire des configurations d'une extraordinaire complexité. C'est cette conception de la vie comme quelque chose qui est perpétuellement en train de se transformer de ce... Contaminée et d'évoluer, de, de, et qui est peut-être à l'opposé de ces techniques de conservation du musée occidental. Et je vais donc finir sur un dernier travail de Capoigny, introduit cette fois-ci à la ferme du Buisson euh, à Noisiel, à côté de Paris, en, en 2016. Nursery, donc un, une, euh, un endroit où elle élève des plantes, et pour le coup, je saute là-dessus, euh, des plantes euh, qui, sont, qui ont des vertus euh, cachées, qui ont souvent été utilisées par les esclaves marrons, notamment pour des pratiques abortives euh, ou, euh, ou euh, pour tuer les maîtres. Euh, et donc, elle euh, met en place ces plantes sans aucune explication. Alors, elle ne dit pas de quelle plante il s'agit. Il faut pour euh, savoir et pour donc engager pour se mettre dans ce processus de transmission qu'elle propose à cet endroit-là, interpeller les médiateurs et médiatrices, s'intéresser à cette histoire, du coup, engager un processus de soins qui n'implique pas qu'une relation d'observation distanciée, mais justement d'un rapport, rapport et d'une inscription. Et sur ce, je m'arrête. Merci.